Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant le remake de The Last of Us mais également le mode faction de The Last of Us Partie 2 qui viennent de faire parler d'eux tous les deux sur LinkedIn, sur le profil d'un ancien membre de Naughty Dog qui vient simplement de quitter le studio après 3 ans de service au sein des Dogs et qui a mis à jour son profil LinkedIn et on peut voir des choses assez intéressantes puisque l'homme qui répond au nom de Corey Hong annonce qu'il a pu travailler au cours de ces trois ans en tant que testeur qualité et support sur le développement d'un projet de remake non annoncé chez Naughty Dog. Étant donné qu'il y a tout juste un an, on apprenait par l'intermédiaire de Bloomberg et des sources du journaliste Jason Schreier qu'un remake de The Last of Us avait débuté chez Sony San Diego avant d'être mis en stand-by pour réintégrer l'équipe de Naughty Dog après le développement de The Last of Us Partie 2, on sait très bien que ce remake non annoncé ne peut s'agir que de The Last of Us Remake. Mais ce n'est pas tout, puisque lorsque l'on regarde un petit peu plus attentivement la liste des projets auxquels Corey Hong a pu participer, on peut voir qu'il a travaillé sur de nombreux points sur The Last of Us Partie 2, mais surtout, il a été testeur d'assurance qualité et de support au développement pour la conception de l'environnement d'un projet multijoueur non annoncé. Donc là encore, cela concerne sans doute le mode faction de The Last of Us Partie 2, qui se fait attendre depuis bientôt deux ans. Donc c'est une nouvelle confirmation que Naughty Dog travaille bel et bien sur un remake et sur le standalone. Sur le standalone, il n'y a pas trop de surprises puisque ce dernier avait été officiellement annoncé lors du The Last of Us Day en septembre dernier. Mais pour le remake, c'est pour la première fois qu'on en entend officiellement parler dans les rangs de chez Naughty Dog. Et pour rappel, les rumeurs annoncent que ces projets-là, le remake sur PS5 de The Last of Us, mais également le multijoueur de The Last of Us Partie 2, seraient tous les deux attendus pour la fin d'année 2022. Donc si c'est bien, et bien le cas, on devrait avoir une annonce incessamment sous peu. Voilà pour cette petite information, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un partage, un commentaire pour vous nous dire ce que vous en pensez, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses, prenez soin de vous, à bientôt <musique>